Vas-y, vas-y. Je, je vais essayer dessus le scénario. Voyons à quoi on a affaire. Je les vois. Des hommes du cartel Très certainement. Va falloir les contourner en rampant. Et découvrir ce qu'ils essaient de nous cacher. Restez cachés dans les herbes. Il est inutile de les affronter. <rire> ah j'avoue, trop inutile de les affronter. Négatif. Entendu. Si, il y a une éolienne. Terminé. Attendez. J'envoie deux à gauche. Utilisez la vision thermique pour repérer mon laser. Bon, ne il faut regarder dans le biliteur. Il faut que Utilise je reste dans l'herbe. Je Quoi C'est pas ma faute, chat. Ça drop, ça drop, ça drop, ça drop, contact Je recharge, je recharge, je recharge, recharge, je recharge, recharge. Double bit shot. Ils sont discrètes. Pas mal, Sergent. Bon. Vous en avez fait du chemin depuis votre passage. De pas facile la... Toi qui as ah, pas besoin de le faire en scred. Ramper dans la flotte, il voulait me faire faire. Ah Ils sont fous, chat. 3 ancien travail. Mon bon, ancien, ancien travail, travail me manque. Oui, c'est ouf. C'est quoi 4 Ah, un sac à dos. Oh, c'est incroyable. Oh, ça, c'est incroyable. Ok, d'accord. C'est pas la mission, c'est nul. Mais achète le jeu 90 balles et va jouer, fils de pute. dis capitaine. Comment vous avez rencontré la Zouelle Qu'est-ce <rire> que je lui dise, gros? <rire> ah, C'est plus crédible. -ce pas et chat, du coup, j'ai même plus besoin de romper. Juste, j'appuie sur 3, 4. Putain, allez, dites-moi. J'ai essayé de foot. ouais, ouais. fumer l'oiseau. Y'a pas des bruits pas bizarres? Hein J'écoute pas, pas du tout ce qu'elle raconte. Je suis concentré avec vous et tiré sur des gens. Remets l'épée au mec chelou. Oui, si tu veux, Tata. Bon, y'a toujours pas de cancel slide par contre. Hein. Comment s'est passée l'opération? Mais en fait, vraiment, on va... là on va taper la discute là. Mais qu'est-ce que je sors à le foutre? J'ai glissé sur une plate de là en voulant capturer. La zoël l'a pincé et mis en prison pour le restant de ses jours. Bâtiment principal en vue, 400 mètres à une heure. Mettez-vous en position dans l'herbe. Et jetez un coup de <tousse> Écoutez mes indications de distance Il a cassé sa pipe. Fin de parcours pour lui. Il a entendu le coup de feu. Ils se replie, ils savent qu'ils de rien mettre sur les snipers. J'en ai eu un. Ah, mais il est allongé dans la. Il est allongé, j'avoue qu'on serait mieux allongé. Comment je pouvais savoir Chat Comment je pouvais savoir On y va. Ils se replient Ils savent qu'ils peuvent rien. Oh touché. Yes. Le yeah. flingue. Ok. J'ai J'ai une jambe je pense. de Coups Ah ouais je, je les vois les coups de mortier couvert, sinon de Je l'ai fumé ton collègue Ils envoient les coups de mortier restez pas chier bordel de merde je... Me fumer. Ok chat Elle est quali la... la mission Jolie. Elle est très très quali la zoom non C'est vrai qu'on peut zoomer chat J'oublie à chaque fois Voici, on est d'accord qu'elle est passée à travers. Bon. Vas-y, Vas go go go, on descend. Je vais pas zoomer. Ah non, si, je, je veux pas te parler. Moi, j'ai rien à foutre. Compris à vos ordres, chef. Je ne vois aucun mouvement de mon côté. S'ils transportent vraiment des missiles, soit ils sont partis depuis longtemps, soit ils sont à l'intérieur. On verra bien, on va rentrer dedans et on va voir. On va rentrer dedans. Merci Cédric pour les 4 mois. Yo. Par contre, c'est vraiment une mission balade. Une sacrée trotte. Ah de ouf, qu'est-ce qu'on peut Oh là là, quel beau. Ça me gêne d'avoir quasiment 100% au, au sniper chat. Quoi, Quoi Mais attends mais pourquoi Putain de fils de pute. C'est gentil de le reconnaître. Il a rien fait le collègue. C'est toujours un entraînement. J'espère le snipe il va être ajouté. Mais n'empêche, les, les rares snipes qu'on ramasse depuis le, depuis le début du jeu. C'est euh, Ils sont incroyables. Genre vraiment, ils sont trop trop trop, trop incroyables. J'aime bien mon arme. Il y tout du je vais le jouer avec tes burnes, je sais pas trop chat. Le truc c'est on ouais, va truc c'est on va les sécuriser toute la merde déjà. Il faut sache si les sont à comment je fais pour rentrer Tout est fermé. T'es s'appuyer. <rire> euh, ok on a une porte. Y'a plus d'ennemis là normalement. Bord de merde. Putain, clé barre. Ok. Comment je. Les gars, comment je fais pour rentrer du coup Je vois plusieurs options d'entrée, sergent. Le toit Faites-moi signe si vous avez besoin d'aide. Ces fenêtres de toit devraient vous aider à prendre le dessus. J'attaque depuis le toit, couvrez-moi. Faut ai la tête du cul Oh oh. Il y en avait un dans l'angle. Il y en avait un dans l'angle, chat J'aurais pas dû y aller comme ça, comme une brute. Hein. J'ai pété les plombs. Je me suis pris pour Rambo là. Bordel de merde. Je, je vais plus checker, chat Je vais prendre plus mon temps. Hop. Grenade. Libérez le gaz à... Déploie du gaz lacrymogène. Tenez-vous prêt, capitaine. Bien reçu. No way No way No way No fucking way oh Ah oh bah super Ah oh bah oh Ah oh bah yes Je vais me la jouer moins, euh, moins tactique Moins tactique, plus brutale. de, de couvrez-moi. Putain de botte voilà la cœur. Je suis là, connard. Voilà comment on prend l'intérieur les gars Vous avez kiffé chat Ma prise de, de bâtiment Je veux bien un clip en vrai de la prise de bâtiment Elle était giga clean hein Genre giga giga clean Munitions derrière. Ah, bien vu, bien vu, bien vu. Ah, ça remet bien ça. Hop, hop, hop, merdier. hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on. Ah je la veux la K comme, plus ça, plus comme plus ça, plus ça là, moi. Ah, je veux la K Gold. Oh, ouais. Oh, ah, non, mais elle ah, plus la merde. A oh, merde. Avec le cartel. Mais on n'est pas là pour la drogue, ce sont les missiles qui nous intéressent. Gaz, faites attention. Des soldats blindés arrivent depuis l'autre de battement. Ils sont cinq. Y'a y a pas énormément de chouettes armes de en fait hein. Vas-y tu sais quoi, je vais jouer avec celle-là. Attends, ils sont les méchants Ok. Ah oh, ok. Putain les enculés C'est bien vous savez compter chef Vous vous marrez bien c pour Bon bah je, euh, je viens de 1v5 c'est connard Nice Restez concentrés les gars Price il dit merde bien. depuis tout à l'heure il bute tout Je ne savais pas, <rire> pas Je suis plus rapide que vous Belle bite show merci, euh, merci les gars les une mort Je veux savoir s'il y a des missiles Allez voir <tousse> dans l'autre bâtiment Même principe gaz Vous pouvez forcément les fenêtres de toit ou envoyer du gaz lacrymo dans le conduit d'aération pour les faire fuir. Mmh. Vous avez des charges pour les portes si besoin sergent. Du gaz lacrymo pour les conduits d'aération ou des fenêtres de toit pour les attaquer du dessus. D'accord. Je, je crois que j'ai trouvé les, mon idée. Je vais prendre le toit, je vais rentrer, je vais tuer tout le monde. Je vais quand même voir ce que j'ai dans, dans mon backpack. Du C4, de la grenade, un capteur... Oh Sky Rose un lacrymogène des flashs. Hop, je vais prendre les flashs et je vais tout checker. Je vais tomber dans un angle et je vais tous les sodomiser. J'attaque depuis le toit, couvrez-moi. Le truc c'est qu'il y en a sûrement un qui se cache dans un, dans un angle. Faut lever la tête du cul Je suis passé en balle par balle sans faire exprès. Balles perdues Non, pas tant de balles perdues que ça. Je tire que dans la tête. Je suis là, connard. Il y avait des fuites de toiture. là. Closerie dégagée. Ok. Il a aucun conteneur assez grand pour un missile. Je sais pas si c'est une bonne... <rire> Yassou la bibi. Ok chat. Si bon on a, on a réussi à rentrer, on est bien, si on est dans le... On est dans le bazar, c'est plutôt propre. Allez go, on fouille. Une balle à un mort. Oh un arbre Un arbre généalogique non, c'est le trou du cul de l'île. En fait, son trou de balle, oh, les gars, le qui il nous montre qu'il va directement tu dans, dans la mer. C'était trop le truc à savoir. Ouais, je suis à l'extérieur. T'as une voix vachement inquiétante, euh, Capitaine Price. C'est cool, il y a toi en mode guerrier, Je j'utilise mon snipe. Skyros qui fait la mission propre avec l'infiltration, le snipe, les graduations. Pfff <rire> ah non, moi je te fais ça au talent, les gars. Genre je pose le viseur, je tire 2-3 balles, en suivant j'adapte et je détruis tout le monde. C'est ce <rire> réglé. Mais non, la rêveuse, tu vas bien Le tir d'élite. C'est votre truc, ça, capitaine. Comme le vélo, ça s'oublie pas. Bravo pour Watcher. On a un visuel sur la base du phare. On se met en place. Voilà, je, je te dis. Dans les herbes. Pas question de se faire prendre par surprise par une patrouille. Sérieusement, Guy, vous devriez prendre en mille. Tous les sicarios doivent disparaître. Merde, il entend le coup de feu. Ça vous fait rire que je sois en viseur foin? juste j'adapte à l'instinct Jeff il réplique ça il réplique ça marche à tous. d'y aller si une pépite ce live campagne moi je me régale beaucoup mais je dois vraiment courir tout là bas Oh la la la, flemme Il ose Ah merde je suis mort les gars Pas tuer quelqu'un Oh, oh. Ah, d'accord, il avait push. Il avait push. Il Ouais, mais je savais pas qu'ils euh, allaient s'avancer, les mecs en voiture. Voilà, là j'avance. Avancez vers la base du phare, je, voilà. là, Et, je... Euh, vous, du phare, vous couvre. Euh, yes, vous la cover. Yes. Là, là, je... là maintenant je yes. suis au courant qu'ils vont avancer. Il un sur la route en bas. Voilà, nice info. Touchez. Touché, Touché. Il est mort. Touché. Passe à travers Passe à travers Elle est dedans Je vous jure les gars qu'il n'y a rien de mieux De faire une mission comme moi je la fais C'est là que tu prends le plus de plaisir Genre vraiment oh Merde C'est euh, comme ça que tu, tu prends le plus plus Plus de plaisir types Sont pas du cartel, sont pas du quartier non plus. Tata, vire le VIP faire. à Shadanzoo. Quelle honte! Si Hassan a posté des soldats ici, c'est qu'il se trame quelque chose. On arrive peut-être trop tard. Il y a plusieurs annexes autour du phare. Vous devriez aller voir. Adieu, les mecs. <rire> Écrit très bien dans ton pseudo, t'as changé. Faut aller où 75 mètres, 45 mètres. <rire> Vous pensez que du coup, ils sont pas mal, du coup, quand même caché à l'intérieur. Hein ok, ok, ok. moi je suis là Il meurt va la tête ou du cul Woohoo garage dégagé <rire> <rire> Allez go on avance Allez go Ils sont où Alors comment est-ce qu'on fait Est-ce que je peux compter là Non je peux pas Non je peux pas Ok ok ah ouais. Il a l'air bien à chier ce bâtiment. Il a l'air vraiment à chier, chier, chier. Oh un <coughs> autre. Neutralisé Neutralisé. Oh, ah, les gars les gars, qu'est-ce que j'ai mis Qu'est-ce que j'ai mis Oh, c'était incroyable C'était incroyable ce que j'ai mis, wesh. Ah, oh, merde. Ok, bon. Oh là là, là là Mais tu shit Ah, hein, les gars, c'était trop stylé C'était trop, trop stylé J'espère que vous avez kiffé, hein Oh le wall. Il y, a eu deux Il y a eu deux moves de baiser chat. En plus je suis rentré dans la baraque mais complètement sans faire exprès. I'm it. Intérieur dégagé. le ménage dans ce garage et nous tu fais un travail. Vite, vite. OK, cool. Ok chat, nice. Y a plus qu'à fouiller et tout. Putain je suis trop fier du passage qu'il y a eu. Hein. Fouiller, j'ai trouvé quelque chose. Des boîtes nice. et des caisses. D'autres russes. Nice. Qu'est-ce qu'elles contiennent Elles sont vides depuis peu. comme un horloger. Tu... prendrais des jolis clips et modo. Oh merci les pour le T3 frérot. Merci beaucoup. Putain les gars, je... tu sais que j'ai un putain de bon feeling avec le jeu, je suis trop pressé que Warzone de sorte les gars, mais en mode can't wait trop... Pendant les deux prochaines années, ça veut dire qu'on va, un... va avoir un, je un bon, un bon On jeu, un ça fait plaisir quoi okay. Ça fume qu'ils fasse déjà des dingueries. Stop bro, I'm stuck Bingo. Quelque chose ici, Capitaine. moi tout de Je pousse, vous tirez. Je vous aime, mec. Bien. Regardez ça. Bingo. Attention. Des bateaux approchent de ma position. Besoin d'aide C'est peut-être des pêcheurs. Restez concentrés sur la mission. C'est quoi la touche Descends. Descends. <rire> Ah, le cartel adore les tunnels. Euh, J'aimerais pouvoir en dire autant. Je pas du tout les tunnels. Je vais TK là si je reste derrière. Tu me laisses passer Là, je suis en train de courir. <rire> C'est ridicule. Eh hey, les gars, vas-y, on part en courant. Ça doit déboucher <rire> dans la mer. Vas-y, je tape un sprint. Putain, je, je suis vraiment trop pressé. Ça me plaît pas, Kate. Vas-y, j'ai tapé un cancel slide. Mais on peut pas vu qu'on est pas assez rapide. Price, je peux, je peux pas t'éclater. 4 Tu m'arranges pas, Price. C'est bon. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que t'as vu Price oh, C'est pas vraiment un sous-marin, en fait, il est extrêmement moche on dirait un vieux bateau de pêche. Pas si pour missile. Pas... Tu, tu vas où Price Tu fais quoi ce truc. Tu fais quoi Kate, Tu fais quoi on est dans tu... Une sur la côte. tu fais quoi Je me, je me noie, Price, Price Je suis euh, re-là Mais Price Tu te fais, te fais te quoi Allez, bouge-toi le cul pas. gros, j'ai pas que ça. Je vais t'abattre frérot, si t'avances pas plus vite des gens qui arrivent. Qu'est-ce que tu as de me Contact, dire toi S'attaque. Chang, je suis pas Ah ouais, mais c'est c'est ma mate ça. C'est Los World. Ils montent à bord. Chier. Merde, Fais chier. Je vois pas ce qui se passe. Ils ont pris au piège, allez servir. Le katana il est là il s'en à moi. Oh arrête. Ouais, Oh mais si t'arrives pas à te démerder en 1v2, mais bah nique ta mère Ben C'est comme ça, frérot, elle s'est fait capturer, il faut juste qu'on le reconnaisse. Elle est sur le bateau il ouais, mais il faut qu'on l'accepte, gros, elle, elle est perdue. De toute façon, une vie contre des milliers, on s'en fout. En plus, on l'aime même pas, et elle est dégueulasse, gros. T'as aucun intérêt à y aller, aucun. Non, je te serrerai pas la main. Non, non, tu peux attendre. Qu'est-ce que tu veux Tu veux qu'on s'embrouille Je te noie ici, moi. Ouais, vas-y, je te suis. Merci d'être pour les 15 mois. Ah, on se met en il faut qu'on libère la C'est sa meuf, mais il m'a saoulé, frérot. Il m'a saoulé avec ses. Avec ses histoires, Le, le... le... le collègue. Euh... Ça prouve qu'elle est en vie. On sait d'où ça vient tu De l'Ozikstan. Là. Pointe vers l'est. Probablement vers Almazra. Il l'amène là-bas, on pourra pas la sauver. On dirigera le sauvetage.